Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un Unbox du jeu u qui m'a été généreusement envoyé par Asynchrone, je vous ferai une seconde vidéo pour vous expliquer les phases d'activation, une sorte de let's play mais pas sur une partie complète, juste une activation. D'autant plus que vous allez voir qu'il y a plusieurs postes à équiper donc le jeu mérite bien deux vidéos. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce si la vidéo vous a plu et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent de précommander ce jeu ou de commander ce jeu en fonction de la date où vous le regardez et que commander le jeu en utilisant ce lien, ça ne vous coûtera rien, mais moi, ça me permettra en fait, euh, de participer à la vie de ma page et ça me permettra euh, ben, de dégager un petit peu de fond pour améliorer la technique partir à votre rencontre ou éventuellement pouvoir vous faire gagner des jeux et étendre la gamme des jeux que je vous présenterai. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la découverte du contenu de cette boîte de U-Boot qui sera distribuée en France par Asynchrone. Et euh, qui est un jeu de Arthur euh, Slavarovski et de euh, Bartos Pluta. Faites des vidéos YouTube, vous allez apprendre à prononcer le russe soviétique, euh, je ne sais quoi. En tout cas, voilà, ces deux personnes qui sont bien inspirées parce qu'on est sur un jeu qui, euh, pour ceux qui ont une petite fleur euh, d'ancien, ça va vous rappeler un petit peu le film Das Boot. Vous allez voir, très inspiré de Dasbode, je trouve, c'était une mini-série qui était absolument géniale et que je regardais avec mes frères quand j'étais gamin, que je vous conseille vivement, il me semble qu'elle est disponible sur des chaînes payantes ou des systèmes de distribution de vidéos payants. Voilà, donc c'est un jeu de plateau de simulation sous-marin piloté en temps réel, c'est du full co-op. Hein. attention, vous serez tous dans le sous-marin, tous embarqués dans la même galère, et il y a une application gratuite qui sera nécessaire pour jouer, qui vous permettra notamment d'être en immersion, euh, vraiment, où vous allez viser avec le périscope, des choses comme ça, c'est sympa. On regarde comme ça très rapidement euh, l'autre côté de la boîte, ce qui marque vraiment, vraiment, vraiment euh, cette Unbox, hein, et ce qui euh, vous marquera lorsque je ferai mon premier Let's Play, c'est cette maquette de sous marin Il y a un sous-marin qui est posé comme ça en plein milieu euh, du plateau, c'est vraiment, vraiment top. On se retrouve avec euh, des environnements, euh, c'est un jeu qui est calculé en temps réel, hein, ça se passe un petit peu en temps réel, ça fait un peu escape room, euh, bon normalement il ne faut pas se sauver du sous-marin, mais vous êtes un peu dans la même pression, dans, le même, euh, dans les mêmes conditions, un peu enfermé dans ce sous-marin, puis vous allez devoir euh, comme ça faire des missions euh, telles que les missions étaient faites par les u niveau, au niveau, euh, au niveau euh, de la guerre de l'Atlantique. Voilà, allez, on va ouvrir le contenu de la boîte. Ah. Donc je remercie hein, très chaleureusement euh, Asynchrone de m'avoir envoyé ça. Je découvre le jeu en même temps que vous. Je me retrouve ici avec une plaquette euh, d'autocollant dont je n'ai pas tout à fait la maîtrise de ce que c'est. Euh, je pense que c'est peut-être pour personnaliser son sous-marin en euh, se référant à de l'historique et en collant quelque chose qui, qui, nous est, euh, qui nous est connu. Je regarderai ça plus en détail. Je vais me retrouver avec également euh, le tapis de jeu qui était un tapis, je vais quand même vous l'ouvrir ce tapis. Donc ce tapis, il était disponible par le Kickstarter, je vais pour l'instant enlever là. Voilà, et donc on a un superbe tapis sans pivote que je déroule. Et en fait, vous allez poser la maquette dessus. et euh, en fonction de l'endroit où vous allez poser la maquette. Vous voyez, vous avez également le plan du sous-marin. Vous allez poser la maquette dessus. Et vous allez avoir les sections tout sous-marin. Je vais vous le montrer à la fin de l'unbox. Euh, qui, vont, qui vont correspondre. Et en fonction de la section qui vous est à charge, vous vous occupez d'une zone du sous-marin en particulier. Voilà, un très très beau tapis en cellulose. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi m'envoyer ce tapis en plus c'est du plus parce que dans la boîte vous l'avez quand même mais sous forme papier uniquement alors euh, on retrouve euh, qu'est ce qu'on retrouve on va retrouver ici un ensemble de cartes d'accord hein donc ça ce sont des cartes plutôt d'événements ou, ou alors des cartes d'amélioration je ne vais pas rentrer en détail, pour l'instant, je, je fais juste un unbox. Je rentrerai en détail lorsque je vous ferai la présentation des phases de jeu. Donc, vous avez un paquet de cartes comme celui-ci. Ici, vous avez un autre paquet de cartes. On voit qu'il y a euh, des nombres et puis ben, la dernière est quand même assez significative puisqu'il y a marqué « mutinerie ». Donc, de toute évidence, dans ce sous-marin, ça peut très très très très mal de se passer. On va un petit peu s'attarder sur euh, la partie euh, « librairie ». On a déjà un gros gros gros euh, book de règles qui fait, euh, qui fait pas moins de, de, de 50 pages donc euh, ça peut peut-être faire un peu peur mais déjà c'est intégralement en français donc ça c'est une bonne chose. Ça va euh, vous reprendre le sommaire avec une introduction bien sûr, une présentation hein, euh, du matériel euh, de jeu et puis ensuite eh ben, un accompagnement euh, progressif euh, dans euh, la règle euh, d'abord euh, les principes généraux évidemment et puis ben, euh, plus euh, vous jouez plus euh, ça va euh, devenir sharp voilà en, en description l'installation du jeu donc il ne faut pas être effrayé hein, par, euh, par ce jeu là hein, ou bien au contraire en fait vous allez jouer à quatre joueurs et puis chacun va avoir sous sa responsabilité une équipe et une section. Donc vous avez le capitaine, vous avez le second, vous avez le machiniste, vous avez le navigateur. Et puis vous allez en fait jouer chacun votre tour ou voire même simultanément. Hein. Tout le monde joue en même temps. En fait, non, il n'y a pas de tour de jeu. Vous jouez tous ensemble et puis ben, il faut résoudre des actions comme ça. C'est pour ça que je trouve que ça fait très escape room en fait euh, au final. Même si ce n'est pas tout à fait l'idée, mais on est tous enfermés dans un, dans un espèce de tube d'acier sous l'eau. Et puis, bah, il faut trouver vite des solutions parce que je vous rappelle qu'il y a une app qui, euh, qui va un petit peu vous mettre, euh, vous mettre également la pression. Donc ça, c'est euh, le livre de règles. Ici, on a également un guide tactique qui lui aussi hein, est intégralement, euh, intégralement en français, qui est plus... Euh, un petit peu moins lisible mais c'est voulu il reprend un peu un espèce de rapport euh, tel que vous les recevriez en, en, en télégramme donc euh, je trouve ça euh, plutôt euh, plutôt sympa quoi hein. il peut arriver que vous rencontriez des unités amies durant une mission vous serez toujours informé de telles rencontres à l'avance euh, soit lors de briefing soit lors de messages radio et puis voilà il y a la meute ou euh, les ravitailleurs ça dépend de ce qui se passe et puis ben vous verrez hein. je vous laisserai vous plonger là dedans on se plongera ensemble lors du euh, let's play on va également euh, retrouver des fiches comme ça donc ça ce sont des fiches qui seront propres à chaque poste là on a le poste du second donc euh, ça vous euh, donne un petit peu un, un, un mémo hein. ça vous aide à, à savoir euh, euh, quel matériel vous avez qu'est-ce qui correspond en fait à vos, euh, à vos actions et à vos propriétés euh, sur, sur le jeu et puis euh, également ici l'intégralité des actions que vous pouvez faire en tant que second hein. attention parce que euh, en fait euh, ben, euh, si vous prenez euh, un autre euh, une autre carte telle que la carte du commandant ben, vous n'aurez pas les mêmes actions euh, à fournir entre second ou commandant donc on a celle du commandant celle du second on va également avoir celle du navigateur puis au niveau des postes on a également le chef mécanicien donc bien sûr hein, alors ce qui est bien, c'est de définir quelles sont les, comment dire, les aptitudes de chacun. Celui qui va jouer le commandant n'a pas forcément une place plus enviable qu'une autre. Il va plus devoir gérer le moral des troupes. Le mécanicien, lui, va plus jouer sur la capacité d'immersion, les indicateurs de vitesse, les cartes de caisse et les outils associés, toutes ces choses-là. Euh, le navigateur lui euh, il aura une action euh, très importante au niveau des cartes euh, donc il va euh, pouvoir euh, pouvoir comme ça euh, euh, décider euh, de déplacer le sous-marin alors lui par contre il va il va devoir palucher euh, pas mal de choses au niveau euh, au niveau de, de la carte de déplacement mais c'est très très bien expliqué donc il faut vraiment pas euh, se paniquer voilà ici vous avez euh, la table des codes de Enigma je rappelle qu'Enigma c'était euh, donc une machine euh, à encrypter euh, de l'Empire nazi qui a, été, qui a donné énormément de, de fils à retour pour, pour, les, pour les Britanniques notamment, qui ont essayé de déchiffrer Enigma parce que ça, ça a été vraiment un outil extraordinaire et puis ben, tout simplement Alan Turing a inventé le premier ordinateur pour, pour pouvoir décoder Enigma et voilà, ça a été une aventure incroyable et ce Alan Turing qui est était tout simplement un, un génie un génie qui d'ailleurs a dû euh, malheureusement se suicider en se donnant la mort avec une pomme et puis ben maintenant vous savez pourquoi vous avez des pommes sur vos téléphones portables euh, voilà là vous avez une carte euh, de la manche hein, puisque c'est ici c'est la zone d'opération en fait et puis ben, le navigateur va devoir euh, comme ça sur cette carte de la manche tracer, tracer l'itinéraire et puis également on vous dira où aller chercher vos adversaires ici on va retrouver des réglettes qui correspondent aux équipes que, que vous allez jouer hein, donc vous avez l'équipe du commandant et l'équipe du second et il faut savoir en fait que cette réglette vous avez des capacités ici en fait des actions que vous pouvez faire au niveau des torpilleurs et puis en fait cette réglette elle va se tourner pendant la partie parce que il y a un changement de carte et quand il y a un changement de carte il y a un changement d'équipe et quand il y a un changement d'équipe, ben il y a un changement de capacité. Vous voyez, on n'a pas les mêmes capacités ici que les capacités qu'on a là. Ben parce que tout simplement, on n'a pas le même type aux commandes. Donc, le quartier maître, eh ben, il sait faire des choses. Et puis, le torpilleur, il sait en faire d'autres. Et puis, quand on vous oblige à retourner votre réglette, ben, vous n'avez plus le même staff sous votre main que le staff que vous aviez avant. Donc, eh ben, il va falloir que vous adaptiez votre façon de jouer en fonction du quart qui vous est associé. On va retrouver également ici les figurines. Donc ça, c'est les figurines qui vont aller sur le, sur le sous-marin. Hein. C'est des petits personnages que vous allez carrément aller mettre... Dans, euh, dans la maquette, en fait, hein, à l'intérieur de la maquette du sous-marin, puis en fonction de l'endroit où la personne sera, elle pourra interagir avec euh, des éléments du sous-marin. Alors, on remarquera les bases, qui sont à la fois des bases de couleurs et de formes différentes. Pourquoi et bien, Tout simplement parce que, vous voyez, quand on va euh, venir regarder comme ça la réglette du commandant, bah, on a euh, un hexa, un carré, un triangle et un rond. Et ça me permet d'identifier euh, la figurine. Bah, mon, mon, mon, mon officier de car, il, a, euh, il a une base euh, carrée. Voilà, et puis, euh, et puis euh, mon torpilleur, eh ben, il, a, il, il a une base ronde, et quand je vais faire se déplacer comme ça euh, mes personnages dans les sous-marins, je vais pouvoir immédiatement les identifier déjà en fonction de la couleur, puisque moi je m'occupe que des blancs, puis mon collègue d'à côté s'occupera que des verts, et moi donc j'ai les blancs et puis je serai capable de les identifier en fonction de la base en disant ben, ça c'est mon torpilleur numéro 1 et ça c'est mon torpilleur numéro 2, parce que mon numéro 1 est triangulaire et mon numéro 2 a une base ronde. C'est bien fichu, hein. ils, sont, euh, ils ont pensé à tout. En tout cas, ils ont pensé au fait qu'on pourrait se perdre comme ça dans les coursives du sous-marin. Et je trouve que c'est très bien fait. On verra tous ces décors euh, là lorsque je vous présenterai euh, le jeu. Ce sont des choses qui vont être. Alors, ça, c'est des choses qui faisaient partie du Kickstarter. C'est des, des éléments 3D. Vous avez le moteur diesel en 3D, par exemple, des choses comme ça, que je vais pouvoir poser dans mon sous-marin pour le let's play. Je vous montrerai tout ça euh, au moment de la partie. On va retrouver ici les planches. Les planches euh, qui correspondent au poste que vous allez, euh, que vous, allez euh, vous associer, hein, que vous allez prendre euh, en jeu. Ça, c'est la planche du, du navigateur, notamment, avec ce quadrillage-là, qui est très, très, très important. Donc, vous avez une planche. Par joueur, voilà, Là, on vient de voir celle du navigateur. Ici, euh, on va voir la planche du commandant, voilà. Voilà. la planche du commandant, forcément, avec la notion d'ordre qui est ici, les médailles, les autres réglettes. Alors la planche du mécano. C'est du beau matériel hein, quand même, hein, avec un magnifique plan du sous-marin. Et là, ici, en fait, on va venir mettre des petites aiguilles. Il y a un système pour mettre des petites aiguilles et vous allez déplacer, en fait, en fonction de la profondeur. Puis, attention, la salle des machines, en arrière tout, en avant toutes, toutes ces choses-là. Voilà. Il y a un jeu qui s'appelait Sonar, qui reprenait un peu cette idée où on était plusieurs dans un sous-marin et on se donnait des ordres en temps réel. Bon, ça reprend un petit peu l'idée, mais c'est quand même un peu plus... un peu plus wargame quand même. Et puis, ici, la trousse de premier soin, parce que ça, c'est la, la, la, la personne qui va gérer les communications, puis en même temps, bah, ce sera un peu le, le, le, médecin, le médecin à bord. Voilà, là, il y a du matos à monter que je vous présenterai lors du let's play. C'est la fameuse roue de cap, hein, où on va définir les caps du, du sous-marin, et puis notamment, et également, les angles, les angles de tir. Alors ça se, monte, hein, ça se monte, ça se clip, ça fait comme un peu une roue de X-Wing. On va avoir tout un ensemble de planches de pions. Voilà, donc euh, de la bouffe, euh, de la santé, euh, de la maladie. Là ici, on a un superbe plan euh, du sous-marin. Je vous présenterai tout ça euh, au, niveau, euh, au niveau du let's play. Et puis ici, truc intéressant, c'est euh, cette espèce de compas et puis euh, là, une réglette de déplacement. Donc il faut savoir que là, on est dans un sous-marin qui n'est pas en immersion, donc il se déplace assez vite, puis quand il passe en immersion, bah, il est sous l'eau et du coup, bah, il, se déplace, il se déplace beaucoup moins vite puisque, en fait, ce sont des sous-marins qui tournaient au diesel. Mais quand ils étaient sous l'eau, ils étaient électriques. En 1940, hein, 1941, on avait déjà des sous-marins électriques. Bon, maintenant, ils sont nucléaires. Du coup, ils sont toujours électriques. Mais bon, tout de suite, moins bien. Une petite pochette avec un petit crayon de papier à l'intérieur. Voilà. Un petit clin d'œil à Philippe qui aime bien les petits petite pochette, crayon de papier puisque vous allez devoir tracer votre, votre itinéraire. Et puis enfin, juste ici là, euh, au fond, eh bien, euh, la maquette, la maquette du sous-marin euh, que je montrerai pour euh, vous la présenter. Je vous présenterai donc un let's play sur la page, donc n'hésitez pas euh, à, euh, à, vous, euh, à vous abonner et puis surtout à, à cocher la notification par euh, la cloche pour être prévenu de la sortie de la vidéo du let's play. Et moi, je vais aller me monter ce sous-marin-là. Voilà. voilà, je l'ai en main. Assez incroyable. Une grande maquette. Alors, On y reviendra plus en détail hein, quand, euh, quand, je présenterai, euh, quand je présenterai le jeu au niveau du let's play. Mais voilà à peu près la taille de ce sous-marin que vous allez poser sur la table pour jouer. Sympa, hein Avec tous vos petits persos qui vont... Euh, balader comme ça à l'intérieur là dans les coursiers, ça va vraiment défoncer. J'espère que cette inbox vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Et puis ben, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur u histoire de voir un petit peu ben, comment ça se joue, les phases de jeu, on fera un tour du propriétaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être mis au courant de la vidéo. Puis moi je vous dis à très bientôt